Chers traders et investisseurs, lundi 28 octobre, bonjour. Alors écoutez, tout se passe comme prévu pour le moment. Les marchés bougent peu, mais restent très bien orientés, c'est-à-dire à la hausse. Nous ne sommes plus qu'à 200 points de notre objectif sur le DAX. Alors croisons les doigts. Bien sûr, nous ne sommes pas à l'abri d'un accident, mais nous pensons être dans une bonne dynamique. Alors attention aux résultats des sociétés et des nouvelles macroéconomiques qui vont se présenter cette semaine. Notre stop maintenant sur le DAX est sous 12 790, c'est-à-dire de plus en plus éloigné maintenant. Nous verrons si nous le modifions ou pas. Rien d'autre à dire. Dans ce contexte, nous avons eu une matinée très animée et avons réalisé... Un carton plein, trois trades gagnants sur trois, accompagnés de trois médailles et un magnifique renforcement de position sur le DAX. Espérons que cet après-midi sera tout aussi prolifique. Nous vous souhaitons à tous une très bonne journée, de bons trades et à demain.